Là, on va aller faire les marches dans le portage de la roche, ce matin, avec une grosse équipe. Et c'est quoi faire les marches Eh ben, tu veux un peu Ouais, vas-y, ouais. ouais. et eh ben, si vous voulez, les, les coureurs, ils vont, ils vont mettre les skis sur le sac pour monter une pente très raide. Et comme c'est de la neige qui est bien dure c'est vachement raide, on va dire alors tailler des marches pour que ce soit un peu plus facile, quoi moins dangereux. Ils mettront les crampons quand même parce que la neige est relativement dure, mais voilà.